Sous LibreOffice Impress, il est possible de mettre des diagrammes. Nous avons donc une petite barre, ici, tout en bas. Si elle n'est pas présente, on peut la retrouver dans Affichage, Barre d'outils, et c'est la barre de dessin. Parmi les fonctions les plus utilisées pour le diagramme, nous avons les formes de base. Cela nous crée une petite croix. On fait un clic gauche maintenu et cela permet de faire le dessin. Voilà. Donc je peux faire des diagrammes avec différentes formes et il y a également tout un tas de connecteurs. Donc pour voir tous les différents connecteurs, on appuie sur la petite flèche. On part d'un endroit et on arrive à l'autre. Et nous remarquons d'ailleurs qu'il y a des connexions automatiques qui se font. Donc qui permettent de ne pas avoir à bidouiller pour que les éléments se touchent. À présent, chacun de ces éléments est considéré comme un élément distinct, et on peut donc ajouter des animations personnalisées sur chacun de ces éléments.